Salut, c'est Aïti Ross. J'espère que vous avez tous la forme. Moi, ça va. Hein. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu faire ce petit podcast parce que j'ai vu les réactions sur euh, l'électrique au niveau de la Freeride de KTM qui m'a bien <rire> fait rigoler. Et tu me dis, tiens, ah, ça, ça serait sympa de donner un avis plus euh, complet, avec plus de temps. Parce que quand tu roules en moto, ben, tu dois te concentrer en même temps sur la conduite. Et puis j'ai 8 minutes de vidéo, tu peux pas trop parler. Je veux un, un avis plus complet donc sur l'électrique. En particulier, bon l'électrique moto, l'électrique voiture, c'est pas, enfin, c'est la même chose. Mais je veux dire, là, on n'en parlera pas. C'est surtout au niveau de l'électrique moto, parce que hein, on est sur une chaîne moto. Euh, donc les pour et les contre, d'après ce que j'ai testé, d'après ce que j'ai vu... Euh, D'après les, les infos qu'on peut avoir, hein, parce que bon, ça n'a pas non plus une, un retour non plus exceptionnel, parce que l'électrique est assez récent. Hein, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il y a 20 ans de retour dessus. L'électrique a tout cassé, il doit avoir maintenant 5 ans, 5-6 ans vraiment de retour, mais c est, on n'est pas sur vraiment un retour, comme on dit, sur deux, plusieurs décennies. Quoi. Mais malgré tout, on peut quand même donner voilà, un avis sur des choses. Euh, qui vont bientôt arriver, qui vont bientôt devenir même obligatoires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2035, ça a été voté au Parlement européen que l'interdiction purement et simplement de tous les moteurs thermiques en Europe. L'Allemagne a tendance à un peu tirer la gueule parce qu'ils sont quand même premiers producteurs mondial de, de voitures haut de gamme. Hein. Je veux dire, euh, même w, Audi, tout ça, Volkswagen et compagnie, c'est quand même des voitures euh, qui sont produites chez eux et. et et ils ont des moteurs qui sont très haut de gamme. Je le sais, j'ai un Tiguan Volkswagen. Donc, c'est des très, très, très, très bons moteurs, très fiables. Je l'ai demain, tu dis, voilà, tu abandonnes toute cette technologie, tu passes qu'à l'électrique. Ils tirent la gueule, mais ils vont devoir plier parce qu'ils font partie de l'Europe et de Bruxelles. Il y a Bruxelles qui, qui, qui, qui, voilà, qui décide. Et donc, en, en tout cas, nous, en France, ça va être en 2035, plus de motos. Moi, j'aurai 52 ans en 2035. Ouais, je commence à Mon coup de vieux. Mais voilà, il n'y aura plus de de, de de moto de moto, de voiture donc euh, thermique. Donc voilà. Alors, euh, l'électrique, moi, bon, c'est vrai que j'ai pas. J'ai eu affaire à l'électrique à deux choses. Moi. une voiture électrique. C'était une BMW, euh, espèce de petite BMW. On me l'avait fait tester et j'étais monté dedans. Oui, bon, ça marche, ça marche très fort. C'est même très étonnant euh, quand vous conduisez ça dès que vous accélérez, ça part comme, une, comme, une, comme un boulet de canon. C'est euh, assez discret, hein. bon, on entend quand même un moteur qui s'actionne quand même, on entend un peu un comme ça, donc on entend quand même un petit peu, mais c'est vrai que c'est discret par rapport à un moteur thermique. Hein. Euh, c'est une très très très bonne reprise, bon il n'y a plus de boîte de vitesse, c'est vrai qu'après la conduite est un peu lassante, quoi. je veux dire, voilà, tu n'as pas de boîte de vitesse, tu te contentes d'accélérer et de freiner. C'est quand même, en gros, c'est comme si tu avais une voiture automatique, qu'une boîte auto. Donc euh, bon, voilà, mais sinon c'est vrai, oui, ça marche bien excepté la la, la la batterie qui euh, voilà il faut pas allumer la clim il faut pas allumer le chauffage sinon ben tu as la la, la, la comment s'appelle la durée de vie de la batterie quand tu roules qui, ben, qui diminue euh, drastiquement on dira bon enfin bon passons et le deuxième truc c'est que j'ai surtout testé je l'ai testé là il y a deux deux semaines enfin une semaine et demie plutôt c'était la nouvelle freeride donc 2023 de chez KTM, c'est pas la mienne, hein. on me l'a prêté juste pour une journée, pas une journée, <rire> pour trois heures, hein, parce que c'est du reste de la batterie, 3 hein, heures, euh, pour 3 heures, et euh, il avait acheté, c'est un ami qui l'a acheté, hein, donc euh, la nouvelle, hein, 2023, toute, toute récente, 12 000 euros à l'eau, qui est vraiment vraiment pas donné, pour vous faire une idée, une CRF 300L, un trail de chez Honda vaut 6 000 euros, c'est comme si tu en achetais deux d'un coup, ou alors c'est comme si tu achetais une 250 enduro chez KTM, plus tu lui montes une ligne complète d'échappement. Voilà, ça reviendrait exactement à 12 000. Voilà. Donc, en gros, c'est le prix d'une 250 en duro. De toute façon, c'est la puissance d'une 250 en duro. Fait temps. Voilà, ni plus ni moins. Donc, euh, voilà. Donc, le prix n'est pas délirant non plus. Hein. L'électrique, c'est pas délirant, comme je vois certaines motos à 25 000 euros, des conneries comme ça. C'est pas délirant, mais ça reste cher. Voilà, ça, c'est le premier point que j'ai soulevé, même à mon ami, je m je, mon pote, je m'en... J'en discutais, je me suis dit, putain, le prix, il, est... il fait mal quand même. Hein, j'ai dit. De plus, la batterie vaut 3200 euros. Alors ça, c'est moi-même qui l'ai vérifié sur Internet. Je suis allé sur les sites spécialisés qui, qui vendent que du KTM. Et c'est le prix de la batterie, 3200 euros. C'est une batterie donc qui a pour euh, utilisation... Elle, enfin, elle supporte 700 charges et décharges. Donc, on va dire une personne, par exemple, qui en fait 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche. Voilà. Généralement, tu en fais le week-end parce que la semaine, tu travailles. Euh, deux fois, 3 heures et trois heures, si j'attends tu fais trois heures, tu es vraiment vraiment fatigué, donc on va dire le donc ça te ferait deux recharges, euh, ça fait pas grosso modo, on va dire dans les 8 recharges par mois on va arrondir à 10, donc ça te ça te permet de, de faire à peu près 7 ans, 7 ans de recharge. Voilà. Ni plus ni moins. Au bout de sept ans, ta batterie elle est morte. Pas, pas morte, définitivement morte, c'est bon, morte complètement, mais elle, elle va perdre beaucoup de charge. Elle va perdre 4, elle va perdre elle ne pourra plus se recharger plus qu'à 80%. Et chaque année, après, elle va perdre, va perdre, va perdre, jusqu'à un moment, il n'y aura plus rien. Donc voilà, c'est ça le truc. Donc quand tu achètes ce genre de moto, tu sais qu'au bout de 7 ans d'utilisation, bah, tu es obligé de mettre 3000 euros, 3000 balles dans la dans une batterie pour pouvoir euh, changer le, le... Comment on appelle ça le la batterie. Voilà. Le moteur en lui-même, beaucoup de gens m'ont dit, et je lui ai posé la question, vous savez, à l'époque, sur les moteurs électriques, il y avait des charbons à changer. Euh, quand ça tournait, quand ça actionnait pour produire l'électricité, tout ça, c'est fini, maintenant, c'est un frottement de je ne sais plus trop quoi. Donc, ils ont gommé ce défaut. Donc, les moteurs électriques sont devenus beaucoup plus sophistiqués qu'avant. Donc, ça a vraiment zéro entretien, excepté, attention, qu'il faut quand même lui rajouter 200 ml d'huile tous les 50 heures alors il y a un bouchon de vidange et un petit bouchon de remplissage il euh, faut rajouter 200 ml d'huile, bon, c'est vraiment minimum 200 ml, hein. c'est vraiment que da... parce qu'il y a quand même des engrenages, donc il faut que les engrenages soient graissés, pour qu'ils puissent fonctionner euh, voilà, sans s'accrocher il hein. faut rajouter 200 ml d'huile Passer ça, il y a... la moto est refroidie par liquide de refroidissement de standard hein, de moto normale, hein, avec deux petits radiateurs sous la moto euh, sous la moto au niveau de, de, du devant, hein. comme une moto standard, sauf que les radiateurs sont vraiment petits. Hein. C'est vraiment des deux petits radiateurs, tout petits. Hein. Deux petits radiateurs, mais à refroidissement liquide. Voilà, ça, ça reste pareil qu'une moto. Au niveau de... Par contre, ce que KTM a très bien fait... Et ils sont... Ça, c'est vraiment très intelligent de leur part, c'est qu'elle a double batterie, la moto, vous allez me dire, bon, oui, il y a une grosse batterie, bon, ça, c'est pour tout ce qui actionne le moteur, uniquement le moteur, c'est vraiment, elle est... elle est concentrée sur ça, mais tout le reste, parce qu'elle a un phare, donc l'éclairage, le klaxon, euh, parce que c'est un enduro, donc elle a un klaxon, forcément, comme toutes les enduros, elle a un phare comme toutes les enduros, avec code phare et tout, hein. euh, le compteur qui s'allume, quand tu freines, le feu rouge qui s'allume à l'arrière... Euh, voilà, c'est à peu près tout. Tout ça est actionné, et, et c'est une deuxième petite batterie au lithium, comme une batterie normale de moto, euh, hein, ta batterie, quoi. C'est elle qui prend, qui est rechargée quand la moto roule. Voilà, elle ne puise pas dans la batterie, comme beaucoup disent, oui, c'est la batterie principale qui recharge, non, non, non, pas du tout. Elle est rechargée par une dynamo, comme une moto euh, thermique, et qui recharge en, en roulant, euh, le, comme ça s'appelle, le, le, la batterie. Donc ça, c'est très bien pensé, ça permet d'économiser de la batterie. Et euh, même si tu la laisses allumer, la moto, euh, c'est pas la batterie principale qui prend, c'est la seconde. Voilà. Il y a une pompe à eau, donc qui est actionnée aussi par le, la petite batterie, la première, la, la seconde, je veux dire la petite. Euh, voilà, une pompe à eau, tu l'entends quand la moto tourne, enfin tourne, <rire> quand la moto est allumée, je dirais, parce qu'il n'y a rien qui tourne. Tu entends un bruit de. Ça fait savoir temps une espèce de petite pompe, c'est la pompe à eau qui, va, qui, qui envoie le liquide refroidissement pour refroidir le moteur. Voilà, c'est très basique, c'est très simple, il n'y a rien de, de particulier. Voilà. Le gros avantage que j'ai pu dire, voilà, que j maintenant je vais vous dire les gros plus et moins donc, de ce genre de moto, après je vous dirai vraiment un avis global à la fin. Alors déjà pour commencer, voilà. Je vais vous mettre les bases. Pour ceux qui connaissent bien ma chaîne, qui sont habitués à ma chaîne, qui sont abonnés depuis des années, bon, eux, ils savent déjà mon historique. Pour ceux qui viennent d'être de, de, de, abonnés ou qui découvrent ma chaîne je, ou qui découvrent la vidéo, voilà, j'ai fait 16 ans d'enduro. 16 ans d'enduro. Euh, j'ai fait 3 ans de supermote et j'ai fait 2 ans de motocross. Voilà, sur circuit. Donc, je connais bien, bien, bien, bien, bien les enduros. J'ai fait, euh, j'ai eu des euh, 350 SXF. Euh, e -X -X -X 350 EXF, je veux dire, j'ai eu, euh, comme ça s'appelle, des 250 SX, 450 SXF, euh, 250 YZ, enfin bref, j'ai eu beaucoup beaucoup de modèles de motos et tout ça. Donc euh, je connais bien bien bien bien le sujet, voilà, de, au niveau des enduros, des crosses et tout ça. Je démontais les, les, les moteurs quand il fallait changer les pistons, les jeux aux soupapes, les chaînes de district tout ça. Qu'il fallait changer les pistons tous les 100... Parce que sur, pour ceux qui savent pas, sur un, un enduro, tu dois changer le piston tous les 150 à 200 heures. Carrément, oui. Et avec les jeux aux soupapes et tout. Euh, les vidanges se font toutes les trois sorties. Euh, oui, certains qui ne connaissent pas du tout le monde du cross, quand je leur dis des choses comme ça, ils tombent de, ils tombent de la chaise, ça a rien à voir avec les motos motoroutières, hein, <rire> rien du tout. Hein. C'est tu changes clairement les pistons, les pistons tous les 200 heures, vidange tous les 3 sorties, donc ça fait tous les à peu près euh, grosso modo 20 heures, hein. euh, les chaînes de district, je soupapes tête voilà, tous les 200 heures et tout ça, etc. Ça demande beaucoup d'entretien, ça coûte très cher l'entretien le, d'une enduro ou d'une cross. C'est vraiment pas fait pour des gens qui sont juste au niveau du budget. Je peux vous le dire tout de suite. Hein, voilà. Ce n'est pas une question de dire « ouais, vous -moi. Des, Voilà, moi ?» Je préfère prévenir. Donc, quand tu passes sur une électrique, en entretien, tu as zéro entretien. Quand je dis zéro, c'est mis à part les, 300 ml, les 200 ml d'huile que tu dois rajouter euh, tous les 50 heures. Tu peux même faire même moins hein, si tu veux vraiment que l'huile soit toujours bonne. Euh, mis à part ça, il n'y euh, a rien d'autre. Voilà. Ah oui, changer le liquide de refroidissement tous les tous les trois ans. Mis à part ça, il y a zéro entretien. Je parle d'entretien moteur. Hein. Après tout ce qui est annexe, par exemple, de graisser les biellettes, de suspension, de, de, de, de nettoyer tes joints spi, de fourches, de graisser par exemple d'autres d'autres engrenages et tout ça au niveau des roues, tout ça. Parce que parce qu'elle roule dans la terre, il y a plein de gravillons, de merde, nettoyer la chaîne, tout à, à chaque sortie, tout ça, graisser la chaîne, faire des tensions de chaîne, ça, ça, ça reste pareil. Hein. s'il y a aucune différence par rapport à un enduro ou une crosse, hein. C'est ça, c'est par contre ça reste pareil. Ça demande un gros entretien quand même au niveau de du nettoyage, hein. nettoyage, graissage, entretien, tout ça de la moto, colonne de direction, de la graisser une fois par an, en la démontant complètement, en sortant les les axes et tout, les voilà pour graisser tout ça parce qu'il y a de la terre, de la merde qui se met dedans forcément. C'est pas que tu roules pas sur la route là. Hein. Ça demande un gros entretien, euh, voilà. Ça, par contre, ça reste pareil. Hein. Mais par contre, mais, mais, mais voilà, mais ça reste un entretien basique. Et même quelqu'un qui n'y connaît pas trop trop en mécanique, il peut, il peut s'y mettre. C'est un peu comme si, je, je, je vous dis honnêtement, c'est comme si tu nettoyais un VTT. Voilà, c'est exactement pareil. Un VTT, si tu fais, si vraiment tu fais ça sérieusement, un VTT pour aller dans la terre et tout. Hein. Je ne pas rouler sur la route. Euh, tu dois démonter souvent tout le, le bras oscillant du, du, du VTT pour nettoyer, graisser les pédales, les machins, la chaîne, nettoyer la chaîne, agresser, faire les tensions, le dérailleur, nettoyer tout ça, démonter euh, la colonne de direction, tout ça. Ça, ça, ça c'est du basique. Ça, je dis voilà, ça c'est un entretien. Si tu n'aimes pas faire ça, laisse tomber complètement euh, le tout terrain. Mais je dis voilà, ça c'est du basique. Mais ça reste vraiment tranquillos. C'est vraiment, c'est un entretien qui est basique, qui se fait de temps en temps. Par exemple, tout ce qui est colonne de direction, biélètre de suspension, tout ça, ça se nettoie une fois tous les six mois, si à huit mois. Euh, bon, la chaîne N, non, c'est toutes les sorties. Euh, voilà, mais, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'entretien à faire, il n'y a pas de filtre à air à nettoyer et à graisser à chaque sortie. Il n'y a pas de jeu aux pas à faire, il n'y a pas de, de, de chaîne de distri à tendre, euh, à vérifier, il n'y a pas de piston à changer, il n'y a pas de vidange d'huile à faire. Mais à part les 300 ml qui sont faits tous les 50 heures, alors que sur une crosse ou un enduro, c'est vidange tous les trois les sorties. Trois, quatre sorties, tu dois faire ta vidange. Avec filtre à huile et tout, et ça coûte une blinde, à force. Quand vous voyez que déjà, il y, y a au moins 2 litres d'huile dans, dans un cross ou un enduro, donc ça fait 20 et 20 40, plus le filtre en a pour 20 euros, ça fait 60 euros. Voilà, tous les trois 4 tous les trois, quatre sorties, tu dois foutre 70 euros. Ça donne, là là tu t'achètes ton bidon d'huile d'un litre d'huile, tu as 200 ml d'huile à mettre tous les 50 heures, c'est le calcul, ça te coûte, ça coûte 20 euros un bidon, ça va, c'est tu, tu, tu, tranquille, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, il n'y a pas de crépine, de filtre il n'y a rien du tout, donc niveau entretien moteur c'est zéro. Il n'y a rien, rien du tout. <rire> c'est vraiment, c'est basique. Ça, c'est le gros, gros, gros point positif. Parce que quelqu'un qui, qui est comme moi, a fait des années des années comme ça de, de, de, de cross et d'enduro. je peux te dire, moi, que ce n'est pas du tout un plaisir d'entretenir. Ceux qui disent, oh ouais, j'adore la mécanique. Oui, ça, c'est pour un certain temps. C'est au début. Moi aussi, j'adore. Quand à chaque fois, tu es obligé de le faire, je peux te dire, moi, ça casse les burnes. Parce qu'en plus, attention, si c'est mal fait, tu flingues des moteurs. Ou la moto tire très mal. Si tu fais mal tes jeux aux jeux soupapes ou, ou que tu ne changes pas tes pistons, tout ça tu peux bousiller des moteurs littéralement. Et si tu ne t'y connais pas en mécanique et que tu dois amener ça à faire ça au garage, déjà, des fois, ils le font mal. Et en plus, euh, même s'ils le font bien, ça te coûte 400 balles. 400 euros hein, pour te faire faire ça. Donc, euh, si tous les, tous les 200 heures, tu dois, tu dois changer le piston et tout ça, et, et ça te coûte tant, si tu ne sais pas le faire toi-même, fais vite le, le calcul. Donc, vis-à-vis -vis de ça... T'es tranquille, voilà. Ça c'est un gros gros point positif. Je peux te dire moi que là tu te dis c'est bon. Euh, quand je quand je quand je rentre de ma session, j'ai pas à me poser des questions combien d'heures j'ai tourné parce que quand tu fais du cross, du l'enduro, tu calcules le nombre d'heures. Tu as carrément un compteur d'heures sur la moto. C'est pas au nombre de kilomètres, c'est au nombre d'heures que tu fais et, et que la moto soit allumée comme ça euh, statique ou qu'elle roule, c'est nombre d'heures. Ça calcule le nombre d'heures. Alors que là non. Là le moteur électrique euh, ne s'use pas, euh, je dirais, y a, mis à part un petit peu d'huile, il n'y a pas de, de, de, de, vraiment de, de, de changement. Mis à part peut-être, je dis peut-être au bout de 7 ans, il faudra peut-être démonter le moteur pour lui changer les engrenages qui actionnent, vous savez, le pignon de sortie de boîte, il n'y a pas de bonne vitesse, mais le pignon de sortie de boîte, je ne sais pas comment l'appeler autrement, le pignon de sortie de boîte qui actionne ensuite la couronne, peut-être qu'il y aura les engrenages à changer, parce qu'à force il s'use, forcément, hein, même à force de tourner, et encore, c'est même pas dire. Hein. C'est pas dit, mais peut-être, voilà, mais au bout de 7 ans, 7, 8 ans, donc... Et puis, c'est un moteur qui est plus que basique, il est minuscule, le moteur. Vous le... Si vous le voyez, en réalité, c'est minuscule. Il développe 20 chevaux. Il développe 20 chevaux, euh, voilà, c'est pas... pas vraiment un truc de fou. Donc, voilà, en niveau entretien, déjà, c'est un gros, gros, gros point positif. Ça, C'est vraiment un accent que je veux vraiment mettre dessus. Je peux vous dire, moi, que ça fait vraiment du bien. Tu te dis, euh, voilà, euh, je fais ma session de, de... de moto... J'ai pas compté le nombre d'heures ou avoir peur en disant, attends, il faut, que je, il faut que je prévoie de changer les pistons, à faire les vidanges et machin. Là, tu roules des contractes. Ça, c'est le premier point, gros point positif. Bon. Le deuxième point positif que j'ai noté, euh, par rapport donc à une thermique, c'est au niveau de la, comment dirais-je, de la facilité d'utilisation. Alors, quand tu es sur un cross ou un enduro, tu as la boîte de vitesse, tu as l'embrayage et tout ça, forcément. Là, tu n'as rien. À la place de l'embrayage, le, le levier, c'est un frein arrière. Le frein arrière n'est plus au pied, il est à la main, comme un vélo, pareil. Le frein avant est toujours à la main gauche, exactement pareil qu'une moto thermique. Là, ça ne bouge pas. Bon. Mais tu as une facilité d'utilisation. Ce que j'ai par là, c'est que quand tu roules avec un Cross ou un Enduro, tu dois quand même te concentrer sur tes passages de rapport. Tu dois utiliser l'embrayage et tout ça, tu dois faire des points de patinage. Quand tu fais du franchissement de cailloux, tout ça, dans l'Enduro... Ou que tu sautes par dessus des, des, des, des vous savez, des, des, des troncs d'arbres morts qui sont tombés par terre, etc. Bon, regardez un enduro comment ça fait. Voilà, tu dois te concentrer sur les, sur les jeux, le, les points de patinage et tout. Et tu as toujours le risque d'avoir des coups de piston. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ils disent « Kazako, c'est à dire quoi, coup de piston. Alors, <rire> faut savoir, c'est que le, les motocross ou les enduros, quatre temps, deux temps, ça le fait pas. Très rarement. Mais les 4 temps et les 4 temps ont la, ont la fâcheuse tendance, la fâcheuse mauvaise tendance de se couper net. Ça veut dire que si tu n'es pas dans le bon tour et que tu as tendance à trop descendre le moteur, elle peut se couper. Littéralement, tchoum, elle, se coupe, elle se coupe net. Et là, quand tu coupes net la moto, que tu es en montée, ou alors que tu es en train de faire du franchissement, que ta moto se coupe net comme ça, tu te casses la gueule parce que tu es entraîné par le poids. Ça te fait un arrêt brusque comme ça, la roue arrière se bloque littéralement, et tu tombes, bah, tu, tu, tu tombes par terre. Là, sur un électrique, tu n'as pas ça. L'électrique n'a pas de boîte de vitesse. Il a un entraînement simple, et il n'y a pas de coup de piston. Il n'y a rien. Ça ne te le fera jamais. Donc, que ce soit pour le franchissement, que ce soit pour euh, euh, rouler en montée ou tout ce que tu veux, tu n'as pas, pas cette crainte ou cette peur. que Demandez à, à ceux qui font de l'enduro ou du cross, tout le monde est passé par là. C'est obligatoire. Ça te le fait souvent. Si t'es pas au bon régime et tout ça, ou que tu, par exemple au lieu d'être en, en première, tu t'es en seconde, voilà, que tu t'es une trop baisse au régime, la moto fait tout, elle se coupe et net, c'est comme ça, c'est comme ça. Un deux temps a tendance à moins le faire parce que le piston comme il comme il va, de, il va très vite et, et, et que hum, il a pas ce quatre temps justement, il a juste un deux temps enfin, ta, ta ta ta ta ça va très vite, il le fait moins. C'est pour ça que souvent les enduros on a tendance à privilégier plus le deux temps que le quatre temps, voilà pour ça. Mais le fait est que voilà, tu n'as pas ça. Tu n'as pas non plus à te concentrer sur le passage de rapport et tout ça. C'est comme si tu pilotais un vélo, littéralement. Donc, tu te concentres uniquement sur ton pilotage, sur tes trajectoires et tout ça, ou comment tu te positionnes sur la selle pour pouvoir franchir tel ou tel obstacle et tout ça. Ça, c'est très bien, franchement. Certains vont dire « Ouais, mais c'est un peu lassant, tu n'as pas de bouteille de C'est vrai, mais ça, j'y reviendrai après dans les points négatifs. Mais par contre, au niveau du pilotage des franchissements, c'est vraiment très intéressant. Ça, on ne peut, peut pas le nier, et au niveau des coups de piston comme ça, ça c'est très bien. Ça, c'est le deuxième point, gros point positif que j'ai pu noter. Le troisième point positif qui est vraiment pas négligeable, c'est le poids. Euh, faut savoir qu'un 450 par exemple KTM Cross ou même un Enduro, hein, je, Enduro, c'est pas des 450, je crois que c'est des 500 500 EX, EXC, je crois que ça s'appelle. Euh, ça pèse dans les 110 120 kg. Là, tu vois, 90 kg, 80-90 kg, elle pèse, la moto. Elle est, elle est full aluminium. Je veux dire, il n'y a pas de cadre acier, des conneries comme ça. Elle est full aluminium, complètement. Donc, elle est vraiment très légère. Très, très légère. Je crois qu'il y a vraiment le berceau. Je crois que c'est un mix entre l'aluminium et de l'acier. Encore, je ne suis même pas sûr. Je crois que c'est vraiment full aluminium. Je sais que tout le bras aussi est en aluminium et tout ça. Donc, non, vraiment... elle pèse, je crois, dans les 80, 85, 90 kg, je crois qu'elle pèse. Donc, entre 90 kg et 120 kg... <rire> Tu, tu vois la différence. Si tu préfères, la, la, la, la KTM électrique, comme j'ai fait un peu de musculation dans ma vie, je, je, la, je la soulève. Littéralement, je la prends par, le, par le, le... Pas par le guidon, par le sous le guidon. Hein. Voilà. Au, au niveau des... Comment ça s'appelle des, des, des bras de fourche, voilà. Et au niveau de... Je mets le, le bras sous le bras aussi long, je peux la soulever. Littéralement, je soulève la moto. Je soulève, je peux m'amuser à soulever la moto. Bon, bien sûr, c'est lourd. Hein. Je ne vais pas m'amuser à marcher avec, longtemps avec, mais je peux la soulever, littéralement. Euh, si je la prends juste par le bras silence, je te la soulève largement de sol quoi. facile, va faire ça avec une thermique je t'encourage te, je à faire ça avec une thermique pas contre, c'est quand même léger hein. 110, 120 kg, ça reste quand même des poids plumes quand tu vois que ma Honda routière elle fait 200, 220 kg voilà, tu vois quand même c'est vraiment léger déjà mais l'excès c'est encore plus léger donc voilà, il y a ce gros gros point positif aussi de légèreté, donc qui dit léger dit qu'elle se manie très facilement si tu tombes par terre, tu la soulèves très facilement et tu n'es pas entraîné par le poids. Quand tu fais des sauts, que tu fais des variations en l'air, ou par exemple que tu dois faire du franchissement, tu n'es pas entraîné par le poids. 80, 95, 90 kilos, c'est vraiment, vraiment gérable, à moins d'être une brindille ou d'être une femme et d'être vraiment fragile, comme on dit, faible, de, comment on s'appelle, de... de, de, de, de, de de corps, de pas avoir de muscles, mais sinon, un homme normalement constitué, je veux dire, il le gère facilement, facilement, le, la moto. Donc ça, c'est un gros, gros point positif. Après, qu'est-ce qu'il y a Un point positif, qu'est-ce que j'ai pu noter La finition, voilà. Je parle pour ce modèle-là, hein. je parle pas des cochonneries euh, made in China, du genre euh, la marque Suron, qui est très connue, très, très connue, qui ne vaut que 7 ou 7, 8000 euros, tout le monde n'achète que ça, parce que ça coûte pas cher, enfin, pas cher, on se comprend, c'est quand même 8000 balles, balles, mais c'est de la merde chinoise. Hein. C'est de la conception chinoise, c'est de la merde chinoise. Là, moi, je vous parle vraiment pour ce modèle. Ce modèle-là, c'est du très haut de gamme. Très, très, très haut de gamme. Il y a euh, fourche WP, à, euh, amortisseur arrière WP, réglable en détente, pré-contraint, tout ce que tu veux. Hein. C'est vraiment du full. C'est exactement les mêmes suspensions qu'en motocross, hein. ni plus, ni moins. Euh, Brembo avant-arrière, euh, au freinage. Euh, bon bref, c'est du KTM, qu'on va résumer, du... tu, tu, tu, tu vois les motocross KTM Les dernières à récentes, les 2023, ben, c'est exactement la même, sauf que tu enlèves le moteur thermique, tu mets le moteur électrique. Voilà, ni plus ni moins, voilà. c'est facile, on va résumer, je vais pas commencer à rentrer dans le détail. C'est du KTM, c'est fini, c'est soigné, c'est euh, impeccable. Le seul petit truc qu'il y a, c'est toujours propre à KTM, c'est qu'il y a souvent des fois les commodos, tu vois un peu les fils qui sortent, il n'y a pas la gaine qui va jusqu'au commodo. Ça, c'est un défaut qu'ils ont chez KTM, que ça soit en routière ou en moto de crosse. C'est à vous de bien faire hein, avec du scotch. Vous faites du scotch, on appelle ça, où tu, quand tu le chauffes, il se rétracte. Faire des gaines, voilà, Tu refais bien, bien, bien, bien au niveau de certains commodos. Tu vois un peu les fils qui sortent. Enfin, pas qui sortent, je veux dire, qui, sont, qui restent branchés. Tu pas la gaine qui monte jusqu'au commodo. Donc voilà, ça, c'est à toi de bien, bien refaire pour que ça soit bien étanche et tout. Mais Et encore, c'est moi qui est pointilleux, pointilleux. Euh, eux ils l'ont annoncé elle est, elle est impeccable il a pas de problème de connexion tout ça mais voilà c'est du vraiment point fini dans le petit détail la con mais sinon c'est du très très beau c'est du très c'est vraiment du c'est très fiable c'est du KTM KTM Cross le KTM Cross voilà il a enduro routier j'aime pas du tout moi, chez eux par contre là où là -haut, oui c'est de la merde il y a des y a des problèmes de finition problèmes de joints tout ça de, voilà là tu l'as pas euh, ça, c'est un gros point positif. Forcément, Bon, tu mets 12 000 euros, mais tu as du très très haut de gamme à un point que tu peux la faire faire de la compétition tout de suite. Tu peux l'amener directement en compétition, tu n'as rien à rajouter. La moto est du très très haut niveau. Je veux dire, là, c'est vraiment comme si tu avais une moto de compétition. Il n'y a pas de conneries il va falloir que je... Par exemple, si tu prends les surones chinoises, ah il faut rajouter un espèce de d'appareil, je connais pas les termes, parce que moi, l'électrique, c'est pas trop mon truc non plus, il faut rajouter un truc pour rajouter plus de puissance, il faut changer la batterie, parce que... Ou alors, si tu fais trop de sauts, tu peux casser l'axe, ou il y a ça, ça, c'est sur la KTM électrique, tu fais les sauts, que tu veux, tu fais ce que tu veux, tout impeccable, il n'y a pas besoin de rajouter telle ou telle pièce. Voilà. Ça, c'est pas mal. Après, un autre point positif, et je pense que c'est le dernier, c'est euh, qu'il y a euh, au niveau de la puissance. Alors, la puissance que j'ai j'ai pu voir, il y a trois niveaux. Bon. Alors, le premier, je crois c'est niveau 3, 3 c'est 1, 2, 3. 3, c'est le plus bas. Ça équivaut à un scooter de 50 cm3, avec une, délivre, une délivrance de la puissance vraiment minimum. Ça, c'est fait pour se balader. Si tu veux faire des longs trajets en enduro, tu peux faire trois heures d'enduro avec. La batterie dure 3 heures. Elle monte jusqu'à 50 km/h quand même. Attention, hein. c'est pas mal. Pour se balader, 50 km/h, c'est pas 30. Hein. C'est pas, pas une trottinette hein, non plus. Mais voilà, 50 km/h. Comme un scooter. Voilà. Après, tu as le niveau 2. C'est le niveau intermédiaire qui est déjà très violent. Et qui monte jusqu'à 90, 95 km/h. Qui est déjà énorme. Avec des sacrées bonnes reprises et tout ça. Là, tu peux faire 2h30 de, de, de moto. Et après, tu as le mode 1, ils appellent ça le mode race, qui est fait pour circuit. Euh, là, c est, c est, c est, elle est complètement débridée. je veux dire, elle, elle va à bloc de bloc. Elle est vraiment très hargneuse. Tu as des à dans l'accélérateur et tout. Vraiment, c'est vraiment, euh, ça tire très très fort. Là. Et là, tu fais 1 et 30 1 heure 40 on va dire, de, de moto. Elle monte à 120, 125 km h Là, c'est violent déjà. Tu as une gestion électronique de, de l'accélérateur un genre de ride by wire. Donc c'est il n'y a pas d'un coup, c'est pas c'est pas comme les cochonneries made in china je, je tiens à préciser à appuyer qui sont à câble les accélérateurs. Ou comme ma, ma Honda euh, routière pourtant elle est dernière génération, elle est 2020 qui est à câble, là c'est gestion électronique. Donc c'est du ride by wire hein. Donc vous voyez, tu dis ça vaut 12000 mais je suis en train de vous montrer que c'est quand même du très haut de gamme quand même. Donc voilà. Au niveau puissance pour te faire une idée ça équivaut à un 125 deux temps ou à un 250 quatre temps. Ni plus, ni moins. Donc, ça, tu vas me dire plus tard, ouais, quand même. Voilà, ça tire très fort. Si tu préfères, si tu la mets en mode 1, si tu veux la tenir, t'enterrerais d'avoir un sacré bon niveau en cross. Ou alors en, en enduro. Parce que c'est, elle ne pardonne pas. Ça, par contre, voilà, je tiens à le préciser comme ça. Elle est légère, elle a l'air sympa, elle fait un petit bruit de jouer, ça fait bzzz, comme ça. Tu te dis, oh, ça va, c'est cool. C'est très violent c'est très puissant, ça ne pardonne pas du tout, du tout. C'est-à-dire si tu n'as pas de niveau, tu vas te foutre en l'air, mais rapidement, même avec une électrique. Ça pardonne pas du tout, hein. ça, ça a une puissance, ça délivre une puissance, c'est comme si tu avais un 125 de temps, hein. littéralement. Hein. prends des vidéos de 125 de temps, je parle de dernière génération, hein. les crosses, regarde comme ça tire violemment dessus, ils en font même du, du, du championnat du monde et tout ça, c'est la même puissance. Tu peux te faire des sauts à la même hauteur, qu'un 125 de temps, quand ils font en cross, qu'ils font des variations en l'air, qu'ils font des scrubs et tout. C'est pareil. Donc voilà, c'est pour ça les gens qui disent « Ah, oh, c'est de la mer chinoise », ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Peut-être, j'ai dit peut-être, euh, un abonné m'avait dit que euh, j'ai vu le commentaire que la, les, la batterie, la batterie en elle-même est, est fabriquée en Chine. C'est possible, mais tout le reste est fabriqué en Autriche chez KTM. Donc c'est du très haut de gamme. Ça, ça va pas se déglinguer, ça va pas. Tu vas pas voiler une roue ou, ou une connerie si tu vas faire des sauts. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà, niveau puissance, c'est ça. Dernier petit point que je voulais rajouter en point positif. Pardon, on va attaquer les points négatifs. Petite parenthèse. Tu n'as pas d'emmerdement de fuite. <rire> Ça, ça, ça, arrive souvent dans les motos, des fuites d'huile, des problèmes de fuite, euh, des, des joints qui sointent, des conneries comme ça, des joints de sortie de boîte qui sointent, surtout chez KTM, ça arrive énormément, ça. Ils n'arrivent pas à faire des joints qui tiennent. Tu n'as pas de sointement, tu n'as pas de fuite parce qu'il n'y a pas d'huile à mettre. Voilà, C'est un moteur électrique, excepté les 200 ml d'huile qui sont juste là pour graisser l'engrenage, il n'y a rien. Donc ça, c'est un gros point positif. T'as besoin de te casser les pieds à dire attends putain elle sointe, enfin je démonte le moteur anti pour refaire le joint ou vérifier si c'est le joint de culasse. C'est machin comme ça. Là c'est bon, ça pue pas l'huile, il y a rien, voilà. c'est tranquille. Bon, ça c'est le, le point positif, euh, un des points positifs. Ah oui, un dernier encore. D'ailleurs j'aurais dû le mettre en premier. Surtout pour moi, pour moi, ce que je trouve le mieux, c'est que ça ne fait pas de bruit. Alors t'as à me dire ouais mais attends attends attends attends et je sais qu'il y a certains qui vont monter au créneau et vont me dire Ouais, mais tu t'es con quoi, c'est ce qui fait le charme d'une moto, c'est moto Et je suis entièrement d'accord avec vous. J'adore le bruit d'une moto, surtout un moteur de temps. Si tu t'as jamais piloté un moteur de temps, démarre une 250 de temps. Regarde mes anciennes vidéos quand j'ai démarré ma 250 de temps, KTM. C'est un bruit mythique. Même ma Honda, elle fait un beau bruit, j'adore le bruit des motos. Rien ne pourra enlever le bruit d'une moto. Mais ce que je veux dire par là quand on dit c'est pas de bruit, c'est qu'on ne te casse pas les pieds quand tu vas en forêt c'est ça le truc, moi j'ai piloté en enduro, comme je vous dis, 16 ans en enduro et tout, en forêt, j'ai eu que des emmerdes que des emmerdes, j'ai eu des emmerdes avec les flics, j'ai dû m'enfuir parce qu'il y avait des flics des emmerdes avec les gens de l'ONF, j'ai eu des emmerdes avec les chasseurs, j'ai eu des emmerdes avec les promeneurs, j'ai eu des emmerdes avec tout le monde, tu peux pas foutre une roue en France, dans une forêt sans que tu es emmerdé et les flics, dès que tu as mis, en tentant à 4 km, le, le bruit dans une forêt, je sais pas, ça doit faire une espèce d'effet de, de caisson, mais on t'entend à 4 km, en et systématiquement, systématiquement, as tous les bobos gauchistes de merde, les écolos, les, les fragiles et tout, qui vont porter plainte, et à chaque fois j'ai été emmerdé, chaque fois j'ai dû fuir, alors, si c'est pour aller faire de, de l'enduro ou autre, à chaque fois, pour dire putain, il va m'arriver une tuile, il va être emmerdé, je vais terminer ma journée au poste. Parce qu'attention, il faut savoir une chose, que si on te chope avec une motocross ou un enduro thermique, je parle, hein, dans la Forêt, c'est 1500 euros d'amende saisie du véhicule et tu passes au tribunal. Et attention, tu passes au pénal. Carrément, oui, oui, c'est au pénal. Ça veut dire que c'est comme si tu avais fait un crime. Et toute ta vie, c'est marqué ça sur ton, sur ton casier judiciaire. Et donc, dans certains emplois ou certains trucs, tu ne pourras pas le faire. Parce que c'est parce tu as une condamnation. Littéralement. Ça, il faut, faut que tu le saches, ça. Moi aussi, je suis resté sur le cul, je le savais pas. Donc, tu as carrément une condamnation au pénal. Tu passes devant un tribunal, tu passes. Simplement parce que tu as fait ça. Donc, pour ça. Avec une moto électrique, tu n'as pas ça. Tu n'as pas de bruit, tu n'es pas emmerdé. Et puis, il y a un flou juridique en ce moment. Tu veux dire comment ça Le truc qu'il y a, c'est qu'une moto, une moto électrique... C'est équivalent à un VTT électrique. Malgré que ça soit une moto, malgré qu'elle a des crampons, malgré que quand tu roules, elle fasse des sillages dans le sol et tout, qu'elle fasse des ornières, et eh bien ça équivaut à un VTT électrique, malgré tout. Ça veut dire que si tu te fais arrêter par un gars de l'ONF, un flic, ou même par des gens, ils ne peuvent pas t'empêcher de rouler. Ils ne te diront rien et tu diras rien du tout. Ils peuvent rien dire. Pour l'instant, c'est ça en tout Ça veut dire que tu peux rouler absolument où tu veux. Où tu, où tu veux. Voilà. tu peux rouler où tu veux. D'ailleurs, entre, entre guillemets, tu peux même l'homologuer d'ailleurs la route, la moto, hein, parce qu'elle a un klaxon, elle a des, elle a des phares et tout, tu as juste à lui rajouter des clignotants et une plaque, tu peux l'homologuer, tu peux même rouler sur la route d'ailleurs, au passage. Hein. Il suffit d'avoir un permis A2, un simple permis A2 de moto, et encore même pas, non, non, je raconte des conneries, un simple permis de voiture, je crois c'est. Permis de voiture avec 7 heures de formation en auto-école. Non, même pas un permis moto, même pas un permis moto, <rire> pour vous dire. Donc, il y a un gros flou juridique en ce moment, et voilà. Et le truc, c'est ça, c'est qu'ils ne <rire> ils savent pas quoi faire. Ça veut dire que s'ils si t'arrêtent, ils vont te dire, mais c'est une moto, oui, mais c'est électrique. Et là, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas t'arrêter, ils ne peuvent pas t'empêcher de faire la moto. Ça, voilà. enfin, c'est un gros, gros point positif. Donc, tu peux faire absolument où tu veux. Dans les zones protégées, les zones forestières, tu peux aller où tu veux, tu peux en faire autant que tu veux. Personne ne peut rien te dire. C'est comme si tu avais un VTT électrique. Voilà. Malgré que c'est puissant, malgré que t'as des pneus cross dessus, parce attention, hein, c'est les mêmes pneus que sur le motocross avec les gros crampons et tout, c'est pas des pneus hein, comme je vous dis, des trucs des merdes chinoises qu'on dirait des VTT. Non, non, c'est du full pneu cross. Hein. C'est les mêmes pneus cross, donc à la même adhérence, la même tenue de route, et ça arrache tout comme un pneu cross. <rire> c'est exactement pareil. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas des merdes chinoises. C'est du Michelin d'ailleurs qui est dessus. Michelin avant-arrière. Hein. Michelin cross, voilà. littéralement. Donc voilà. Ça, c'est à peu près les points positifs que j'ai pu voir. Maintenant, les points négatifs. Alors, les points négatifs, c'est qu'il n'y a pas d'embrayage. Moi, j'aime bien passer mes vitesses j'aime bien mes rapports. Tu vas dit dire, oui, mais tu m'avais dit que tu pouvais te concentrer sur la, la vitesse. Oui, d'accord, mais quand tu es en ligne droite et tout ça, tu as bien passé tes vitesses, tu es quand même un peu plus euh, euh, actif, je dirais, sur la moto, c'est intéressant. Ça, tu l'as pas, ça, ça manque. Voilà. Et aussi dans... On va dire dans certaines sortes. Oh, non, j'ai dans certaines sorties de virages, Tu peux jouer sur l'embrayage ou ouais, mais, ouais, mais comme le moteur électrique. Ouais. Non, on va dire juste simplement voilà pour, pour passer ses vitesses. C'est pratique, c'est vraiment c'est pas pratique mais c'est c'est sympa voilà, c'est bien. C'est comme bien voilà. Ça, c'est un peu comme si tu joues, tu roulais avec une Africa Twin, une Africa Twin avec une boîte DCT. Voilà, une boîte auto. C'est ni plus ni moins que ça. va Si tu roules avec, en gros, tu roules avec ça, tu n'as pas d'embrayage. Donc, si tu as l'habitude déjà, tu as déjà une boîte DCT, bon, bah, ça va pas te changer, c'est exactement pareil. Voilà, c'est ça. En gros, c'est une boîte DCT Honda. Tu vois. Ensuite, euh, en point négatif, euh, bon, bah, tu n'as pas de bruit. Bon, c'est pas un bruit non plus qui, qui est ignoble. Hein. Ça fait un bruit, on dirait... Euh, on dirait un jouet. Voilà, ni plus, je sais pas, ça fait... Ça fait... Ça, ça, ça, ça, ça fait assez fort, mais attention, c'est pas non plus silencieux, silencieux. On t'entend quand même arriver hein, quand t'es à fond, de, à fond, à fond. Mais euh, voilà, c'est vraiment très léger. Je veux dire, on t'entendra jamais dans toute une forêt avec ça. Donc voilà, ça reste vraiment euh, très light, quoi. Donc il n'y a pas de bruit, t'entends pas de, de, de retour de, dans le pot d'échappement. C'est l'échappement le, le, le, qui pète, et bouf, bouf, comme ça, et tu accélères fort le, le moteur qui ronfle. Il y, y a rien, quoi. C'est vraiment, c'est le jouet, c'est le jouet, comme on dit, Mattel, hein, que tu vois ouais c'est bon, ça, c'est comme ça, moi, c'est, pour moi, c'est des bruits, des bruits pour les gays, quoi, c'est vraiment, c'est bidon, c'est, quand je vous dis, si je prends ça, c'est uniquement pas pour avoir, la comme foutre la paix au niveau, je peux en faire sur sur la, en forêt, parce que moi, c'est ma grande, grande passion, mais c'est vrai que niveau bruit, voilà, c'est vraiment un truc à la con, ça, c'est le gros point positif et négatif, encore, après trois points négatifs, euh, bon ben ça ça dépend si tu l'homologues ou pas, si tu l'es pas homologué c'est que tu peux pas rouler sur la route, t'es obligé d'avoir une remorque ou, ou alors un utilitaire comme moi pour la foutre dedans, pour aller directement à l'entrée de la forêt et ensuite rouler, bon voilà, ça c'est un point négatif, euh, contrairement à un trail où tu peux l'homologuer, et elle est déjà homologuée je veux dire, et voilà, bon bref. Contrepartie, tu vas me dire que tu n'as pas besoin de payer l'assurance. <rire> parce que tu ne pas Mais bon, voilà, ça c'est le petit point négatif. Et après, euh, l'autre point négatif aussi, le dernier. Enfin, ça dépend. Voilà, ça dépend de, ça dépend de ton utilisation. C'est au niveau de la durée de vie, la durée de la batterie. Alors si tu es en mode 3, euh, ce qui moi je roulais rarement en mode 3 parce que j'aime bien avoir des performances extrêmes. Mais enfin en mode 3, c'était comme je dis, c'est 3 heures, après c'est 2h30 et heure 1h, et 1h40. Bon, c'est peu. Enfin, c'est peu sans être peu. Disons ça dépend. Si tu te balades, par exemple, tu prévois de te faire un long trajet en forêt, tu te mets en mode 3, tu montes quand même à 50 km h Attention, hein. c'est pas non plus euh, la daube. Hein. Mais euh, voilà, disons que ça dépend de l'utilisation que tu vois. Attention, parlons peu, parlons bien. Quand j'avais mes, mes enduros euh, de temps, euh, au bout d'une heure et demie, t'as plus de carburant me dire oh bon, ah oui, oui c'est un carbu, c'est un carbu, c'est pas injection, c'est un carbu. Les, les enduro de temps, c'est un carbu, même les nouvelles et dernières générations, c'est un carbu, donc ça reste un carbu. C'est pour ça que c'est le deux temps, c'est efficace, c est, c est, ça, envoie vraiment, mais comme ça envoie énormément de carburant, moi je me rappelle euh, comme j'en faisais fort en une heure, une heure et demie, tu n'as plus de carburant. Donc si tu n'as pas le jerrycan d'essence avec toi, tu et en plus, ah oui, et, et en plus, le bidon d'huile pour faire le mélange d'huile, parce qu'il faut faire le mélange huile essence, hein. bah oui, c'est le deux temps. C'est coincé dans la forêt. Avec un, avec un bordel qui pèse 110, 120 kilos. Donc, euh, ça revient au même. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Ouais, mais tu peux en faire qu'une heure 40 quand tu es en mode le plus puissant. Mais un cross ou un enduro, c'est pareil. <rire> parce que les gens que vous voyez partir faire des longs trajets, des longues euh, balades dans la forêt, ils ont le jerrycan avec eux dans le, dans, le, dans le sac à dos. Avec le mélange déjà fait dans le jerrycan. Ils ont déjà mis l'huile dedans, ils ont mis l'essence, ils ont secoué, voilà, ils ont déjà fait leur mélange, mais ils ont un jerrycan avec eux. « Ah Oui, t'es obligé Tu vas faire comment C'est voilà, aussi simple que ça. Ça, ça dure max, maximum. Et encore si tu roules doucement, maximum, ça va durer deux heures. Maximum, c'est ton plein d'essence. Deux heures, maximum. Moi je, moi, je me rappelle quand je faisais avec ma crosse, que je faisais avec mes, mes enduros, au bout d'une heure, 40, au bout d'une heure et demie, aller à deux heures maximum. J'avais plus de carburant. Hein. J'étais vraiment au fond, fond, fond de réservoir. Hein. Il me restait, il me restait à, à tout cas, si, il me restait un litre. Hein. Il me restait un litre, et ça, ça, ça, parce que ça, ça, ça a ça tellement des, des accélérations de fou furieux, ça part tellement vite que ça boit, ça tétine à mort le carburant. Ah oui, complètement. Je, surtout quand tu es dans le dans, le, dans le, dans la terre et tout, dans la forêt, que tu es obligé de faire patiner la roue, tu fais des dérapages et tout, tu raccélères fort, tu fais des montées et tout ça. Putain, ça siffle l'essence, mais tu même pas idée. Donc en vérité, c'est a la même durée d'utilisation qu'un qu thermique. <rire> Par exemple, je vais me prendre un cross. Vous savez quand ils font du cross sur circuit une, une crosse, une pure crosse. Hein. Euh, de temps, elle dure une heure. Tu vas me dire, t'es conneries oh, Oui, ma bah 250 SX, regardez, regardez mes anciennes vidéos. Hein. J'avais une 250 SX de 2021 ou 2020. Elle durait une heure. Au bout d'une heure, tu n'as plus de carburant. Plus rien. Je, je fais ton mélange d'huile, essence et tout. Tu, tu, je ne sais plus combien de litres. Je crois qu'il y a 7, 8 litres. Ou, oui, il y a 8 litres, je crois, de, de, de contenance dans un réservoir. Il faut espérer de ne pas mettre beaucoup de, de, de contenance pour que la moto soit légère. Au bout d'une heure, tu n'as plus rien. T'es en panne sèche. Souvent, je suis tombé en panne sèche, moi, avec les, avec les motos. Ça plus d'essence. T'as tout Brrr. As comme ça, t'as plus d'essence. Voilà. Donc, euh, non, au niveau utilisation, c'est exactement la même, en vérité. Le seul truc qu'il y a, c'est que, sur un cross ou un enduro, c'est que, si c'est limité à deux heures, ça va être deux heures à, à bloc en permanence. Alors que là, euh... C'est pareil, non, ça bloque en permanence. Non, c'est pareil, non, non, c'est la même utilisation. Maintenant que je maintenant que je réfléchis, non, non, c'est pareil, c'est la même utilisation. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les batteries c'est de la merde, ça dure pas longtemps, parce qu'ils n'ont jamais piloté de cross ou d'enduro. Ils parlent sans savoir. Voilà, il y a beaucoup de beaucoup, beaucoup de gens qui parlent sans savoir. Ils veulent faire des intéressants, mais ils n'ont jamais foutu les mains sur un cross ou un enduro. Ils n'ont jamais roulé, ils savent même pas ce que c'est. Ils savent pas les durées d'utilisation. Ils se basent sur une moto Motoroutière, tu as 14 litres de réservoir, ça consomme 4 litres, 4 litres 5, 5 litres au sang. Euh, tu peux faire à peu près dans les 250 300 bornes. Euh, mais avec un cross tu, tu, ou un enduro, tu, tu rigoles. C'est une heure. Une heure pour un cross et une heure et demie presque, presque. J'ai dit deux heures pour un enduro. Ah ouais, tout au plus. Et puis il faut savoir aussi une chose, c'est qu'un cross ou un enduro, quand tu, quand, tu, quand tu es là, que tu laisses le moteur au ralenti que tu es en train de vérifier ou de regarder comment tu fais pour passer. Des fois, tu es en train de monter, par exemple, à une colline, tu es en train de réfléchir comment tu vas prendre la trajectoire, le moteur continue à tourner, continue à puiser de l'essence, même au ralenti, il puise. Un moteur électrique, non. Dès que tu réfléchis, que tu laisses comme ça, il ne consomme pas, pas, pas, rien du tout. Donc, on dit toujours ça, ça ça dure trois heures, ou selon le mode, ou deux heures et demie, ou une heure quarante. Euh, si tu es en permanence, j'ai dit en permanence, en permanence à fond, mais à fond de fond, en permanence, le, la poignée dans l'angle, en permanence. Et ça, quand tu es dans la forêt, en permanence, tu l'es jamais. Donc voilà, ça dure pas longtemps, oui et non, parce que c'est n'est pas limité au nombre de kilomètres, c'est juste limité au niveau du temps. Mais du temps, du, attention, faut bien faire la différence, du temps d'utilisation. Ça veut dire par exemple, admettons que tu fais une heure, bah, une heure pendant, mais oh, tu, tu n'arrêtes jamais, hein, j'ai bien dit, hein. Ce qui est impossible en forêt, t'es pas sur circuit. Hein. Donc il euh, y a toujours des obstacles et tout, tu peux pas être toujours en permanence à fond. Donc quand tu, tu l'utilises, si à un moment tu t'arrêtes et que tu regardes le paysage ou je sais pas quoi, le moteur ne consomme pas du tout d'électricité. Hein. Pas du tout, en vérité. consomme rien. Donc voilà, c'est pour ça. En vérité, au niveau utilisation, que ce soit un thermique ou que ça soit un électrique, c'est la même utilisation, en vérité. Ça n'a pas différent Maintenant, bien sûr, si je comparer ça avec une non, bien sûr que non. Mais par exemple, au niveau d utilisation d'un enduro thermique et d'un enduro électrique, moi, d'après mes 16 ans d'utilisation que j'ai eu, ça a la même durée. Ni plus ni moins. Voilà. Maintenant, si tu vas me dire, par exemple, au niveau puissance, tu arrives avec un 450 ou un 500 UXC par rapport à celle-là, forcément, tu vas la bouffer, littéralement. La 500 UXC, elle monte à 150, 160 km/h sur de la Terre. Elle elle, est, elle, elle plafonne à 120. Tu vas, la, tu vas la bouffer, la, la thermique, au niveau de l'accélération, parce qu'il n'y a pas de rapport à passer, donc tu es beaucoup plus rapide. Mais après, l'autre elle va, elle va, va te cramer forcément. Mais si tu es par rapport à un 250 enduro, même dernière génération, hein, 250 enduro, euh, 4 temps, ou un, ou un 125 de temps, tu as la même accélération, la même vitesse de pointe, et tu as la même utilisation. Et, et, et, et tu en feras autant. Parce que quand tu vois des jeunes qui font des fois, ils ont des vidéos d'enduro, ils en font ensemble. Euh, regarde bien la durée qu'a fait la vidéo, elle dépasse pas les 1h, une heure, 1 une heure, maximum 2 heures de vidéo. Je veux dire, d'utilisation, je veux dire. Et souvent, t'as marqué un des membres de, de l'équipe a un jerrycan avec lui. Pour refaire le... Parce que enfin, ce que je faisais, moi, moi je me baladais avec le jerrycan. J'avais le jerrycan, des, des petits jerrycan, hein, je vais pas prendre un jerrycan de 20 litres, hein, mais un jerrycan de, de 4-5 litres, avec moi accroché, et ça pèse lourd, hein, t'as 5 kilos sur le dos. Donc voilà, où je l'accrochais à la selle. Je le sanglais à la selle et j'avais ça avec moi. Mais mais c'est quand, quand je comptais rester une journée entière. Mais en vérité euh, voilà. Donc si par exemple tu te dis bon je vais me faire trois heures de balade donc une heure et demie aller une heure et demie retour tu peux le faire aucun problème parce que tu vas t'arrêter à midi pour bouffer par exemple tu te fais une heure et demie comme ça une heure et demie moi c'est c'est c'est une heure et demie. calcule bien une heure et demie de cross ou d'enduro hein, en forêt euh, tu te fais minimum minimum hein, minimum tu te fais 50 kilomètres dans la forêt, 50 km aller, 50 km retour. Donc ça fait 100 bornes dans la journée. Tu te fais 100 bornes. Euh, tu te fais littéralement 100 bornes. Alors certains vont me dire "Ouais oh, que 100 bornes, ben, fais-toi déjà 100 bornes hein, avec la fatigue, euh, le, le, le, le poids à gérer, tout ça, la moto et tout ça. Et, et après on en reparle. Moi j'ai jamais fait 100 bornes, une fois ou deux, mais <rire> c'est voilà, très rarement gros. Généralement quand tu fais de l'enduro, tu, tu, tu vas sur ta piste favorite, dans la forêt, tu vas te faire aller 30-40 km dans la journée, tu te fais 20 aller 20 retours, es, tu es lessivé, tu es, es crevé, tu voilà, arrêtes, mais tu te fais pas sans borne. C'est pour ça que, regardez bien des vidéos, je vous montrerai plusieurs vidéos, regardez bien plusieurs vidéos d'électriques de, de ce modèle-là, je parle pas des cochonneries chinoises, de ce modèle-là en particulier, ce n'est pas euh, farfelu, la durée de vie de, de, la, de la batterie, ce n'est pas farfelu. 3 heures en utilisation qui peut monter jusqu'à 50 km heure, c'est bien, c'est très bien même. Après 2h30 deux, deux, deux en mode 2 où ça monte à 90 km heure, euh, c'est même, c'est, bon. Et après, le dernier, c'est le mode race, à hein, 1h40, où elle monte à 120 km heure c'est bien, c'est sympa. Voilà. Donc, c'est pour ça, euh, pour moi, pour ma part, c'est pas quelque chose de, de, de, de, de débile. Voilà. C'est pas, moi qui avais vraiment un a priori vraiment négatif à mort sur ce genre de véhicule, c'est pas quelque chose de débile, c'est pas quelque chose de nul. Maintenant, est-ce que ça remplacera du thermique dans mon cœur? Jamais. Je vous le dis honnêtement, jamais le bruit, l'odeur de l'huile avec l'essence, le mélange, le, la boîte de vitesses, je ne sais, ce, ce, ce, ce sais pas, ce petit truc que tu as en plus comme ça, c'est cet amour que j'ai appris sur ça, moi, donc non. Maintenant, est-ce que ça peut, en deuxième moto, par exemple, moi, ben maintenant, j'ai une moto routière, est-ce qu'en deuxième moto, tu peux avoir ça Oui. Et est-ce que ça peut te permettre, enfin, d'avoir la paix et de rouler en enduro dans la forêt et d'être tranquille Oui, oui, grand oui c'est ça surtout son intérêt, c'est d'avoir la paix, de ne pas te prendre des amendes à chaque sortie, d'avoir une utilisation raisonnable de la moto, 3 heures d'utilisation c'est raisonnable, d'avoir une moto qui est puissante à mort, qui peut te permettre de monter n'importe quelle colline, n'importe quel franchissement, n'importe quelle utilisation des sauts, de ce que tu veux, autant à l'équivalent, à l'équivalent d'une motocross ou d'enduro normal, de dernière génération parce qu'elle a le cadre, les suspensions, enfin, tout qui est exactement pareil d'une motocross KTM dernière génération de 2023. C'est pas des conneries euh, sur -on, je sais pas comment s'appelle la marque, la chinoise ou d'autres merdes, où en vérité, c'est plus des VTT électriques qu'une vraiment, une, vraiment, une vraie moto, où il faut te foutre 5000 euros. Oui, la moto vaut 8000, mais il faut te mettre 5000 euros, j'ai bien dit 5000, hein, 5000 euros de plus pour changer les suspensions, euh, changer les roues, euh, changer le l'alternateur le, ou je ne sais pas trop quoi, pour qui délivre la puissance, pour qu'il y en ait plus, changer la batterie, oui, en gros, tu dois foutre 5000 euros de plus, donc 8 et 5, si tu remarques bien, tu arrives à 12 000. Il y a des vidéos qui en parlent, des fans pourtant de cette marque qui le reconnaissent. Alors que là, non. Tu mets 12 000, tu as du très haut de gamme, comme si tu pouvais faire de la compétition demain, tout de suite. Sans absolument rien changer, rien à rajouter. C'est 12 000, point final. Comme je vous dis, c'est comme si tu achetais un 250 Cross ou Enduro, ça vaut 10 000, hein, très exactement. Et tu mets une ligne d'échappement, par exemple FMF ou, je, ou peu importe ce que tu veux, et tu en as pour 2 000 euros de plus. Voilà. Ça fait 12 000. Donc voilà. Est-ce que ça remplacera le thermique Non. Est-ce que c'est mieux que le thermique Non. Est-ce que c'est plus plaisant à piloter qu'un thermique Non. Mais est-ce que c'est équivalent sur beaucoup de points Oui. Est-ce que c'est intéressant Oui. Sur certains points, par exemple, si tu ne veux pas être emmerdé, comme je vous dis, dans la forêt, personne ne t'entend, tu fais ce que tu veux, tu as des très très bonnes sensations de pilotage, et euh, mis à part, comme je vous dis, le prix de la batterie et le prix de la moto en elle-même, qui, au final, n'est pas déraisonnable non plus, comme je vous dis, un 254 4 temps de dernière génération avec une ligne entière, une ligne complète d'échappement, de, de, ça vaut 12 000, ça vaut le même prix. Donc voilà, c'est pas déraisonnable. Donc, au final, est-ce que je le conseille? Oui, si tu sais où tu vas. Si c'est pour te faire plaisir en forêt uniquement, sans faire le con sur la route, et si tu as déjà ta piste de, de, en forêt, que tu sais que tu, que pour 3 heures ou 2 heures et demie d'utilisation, tu vas te faire grave plaisir, tu as déjà ton tracé, ce qui est mon cas, Là oui, ça vaut vraiment le coup. Si tu commences à dire je vais je vais me faire des balades avec d'autres qui ont des moteurs thermiques, tu risques d'être un peu à la peine au niveau d'utilisation de la batterie. Pas au niveau de puissance. Là tu, tu vas les cramer. Tu seras devant même sur beaucoup de points. Parce qu'eux vont en chier pour faire des franchissements en devant gérer la de vitesse, l'embrayage et tout, toi non. Mais par contre, au niveau de utilisation de batterie, si eux par exemple ils ont le gérican d'essence et qu'ils sont partis pour faire 7-8 heures d'utilisation, bah ben non, toi tu es limité à 3. C'est ça le truc. C'est ça le problème. Voilà. Mais sinon, mis à part ça, euh, entretien très facile, moto de très très haute qualité, euh, utilisation très très très très intéressante et voilà, c'est pas pas quelque chose de bidon. Voilà, tout ce que je voulais à dire. Bon, ouais, en tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Je vous ai donné un avis, ce n'est que mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et je vous dis à prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.